Et les gars, les gars, les gars, n'oubliez jamais de faire ça. Abonnez-vous, c'est gratuit, c'est pour le bien de l'humanité. Et à chaque fois qu'on s'abonne à moi, je fais une dédicace. Du coup, allez-y, abonnez-vous et je vais faire une dédicace à tout le monde. Allez, abonnez-vous et je vous laisse. Ciao